L'Ukraine est un pays que, jusqu'à récemment, on connaissait à peine, voire pas du tout. Il faut dire que l'histoire officielle russe et soviétique a toujours présenté l'Ukraine comme une simple région russe. L'histoire d'Ukraine est particulière, c'est celle d'une nation dont l'identité a toujours été contestée, et même niée. Mais alors, cette nation ukrainienne, comment elle est née Comment elle a évolué Eh bien c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui Avant l'histoire, il y a la préhistoire, et celle de l'Ukraine remonte loin dans le temps. Parce que les toutes premières traces connues d'occupation humaine en Ukraine remontent en effet à pas moins de 1 million d'années avant Jésus-Christ. Bon, bien sûr, si loin dans le temps, on n'a pas encore vraiment affaire à des hommes modernes au sens au longtemps. Ces premiers Ukrainiens, entre guillemets, étaient des pitécanthropes. L'homme moderne, lui, Homo sapiens, va s'installer à partir de 35 000 avant Jésus-Christ. À la toute fin de la préhistoire, l'Ukraine a pu être le fouet d'origine des cultures indo-européennes. A. P.U. Être. Ça reste une hypothèse qui n'est pas encore démontrée. Ce qui est sûr, par contre, c'est que les premières traces écrites sur les habitants de l'Ukraine sont grecques. C'est Homer, dans l'Odyssée, qui évoque les Cimériens vivant au bord de l'océan. Cimériens que plus tard, l'historien Hérodote va localiser au nord de la mer Noire. Et c'est justement au nord de la mer Noire qu'à partir du 16e siècle avant du-Christ, les Grecs installent des colonies, et à partir de ces colonies, ils font connaissance avec les nouveaux habitants du sud de l'Ukraine, les sites. Sites à qui ils vendent de la céramique, du vin, de l'huile d'olive et importent du blé. Et oui, à l'époque, la région est déjà un grenier à blé. Et puis, les siècles vont passer. Avec eux aussi les royaumes, les hommes, les empires. Aussi, scythes succèdent les Sarmates. Les Huns, les Goths, les Khazars vont aussi passer par là, au 9e siècle. Le territoire de l'Ukraine Ukraine est habité du côté de la Crimée par les Goths. La partie est fait partie de l'Empire Khazar. Tout le reste du territoire ukrainien est habité par des peuples slaves regroupés autour de cités comme Kiev ou Novgorod. Et c'est donc sur ce territoire que vont arriver au IXe siècle des Vikings appelés les Varegs. Ces Varegs, au départ, cherchent une route commerciale vers Constantinople et ils vont s'installer. Ils prennent d'abord le contrôle de la ville de Novgorod, puis en 882, celui de Kiev. S'ouvre la période de la Rousse de Kiev. La Russe, c'est le nom de l'ensemble territorial formé par la Réunion de Kiev et de Novgorod, et ce nom servait au départ à désigner les Varègues. ça pourrait venir d'un mot scandinave voulant dire les rameurs, ou d'un mot slave signifiant rivière cours d'eau. C'était peut-être une référence au mode de déplacement des Varègues par bateau. En tout cas, quelle que soit l'origine de son nom, la rousse de Kiev va lentement mais sûrement s'étendre. Ainsi, en 965, le prince Vyatoslav bat les Khazars. En 988, le prince Vladimir va se convertir au christianisme orthodoxe, et en 1051, la fille du prince Jaroslav, Anne de Kiev, épouse même Henri Ier, roi des Francs. Au XIe siècle, la Russe étend de la Baltique à la mer Noire et aux Balkans. Kiev, sa capitale, compte 40 000 habitants, alors que Moscou, qui fait partie de son territoire, n'est encore qu'un village. La Rouse est alors un des plus puissants ensembles territoriaux d'Europe, peut-être même le plus puissant. Ce qui explique peut-être pourquoi une histoire officielle russe puis soviétique a longtemps présenté cette Rouse de Kiev comme le premier État russe, comme un genre de Russie médiévale, un point de vue qui est plutôt faux parce qu'il n'y a pas de continuité entre les deux états. Oui, effectivement, la principauté, qui plus tard sera la Russie, faisait partie de la Russe de Kiev, mais comme d'autres ensembles territoriaux qui, dans cette logique, sont aussi légitimes pour se proclamer héritier. Et puis, Russe-Russie, on pourrait croire que la Russie tire ce nom de la Russe. Mais en fait, elle a pris ce nom de Russie et s'est proclamée l'héritière de la Russe de Kiev longtemps après l'époque de la Russe. En fait, un peu comme un héritage, une filiation qui aurait été imaginée avant Teposayuri, pour se donner du prestige. Après tout, rappelons que la Russie, s'était aussi autoproclamée héritière de l'Empire Byzantin. En polonais et en allemand, il y a un terme pour désigner les Slaves Orientaux, qui permet d'éviter la confusion avec les Russes, et qui d'ailleurs a été longtemps utilisé pour désigner la Rose de Kiev et ses territoires, c'est le terme de Ruthenie. Donc, d'un point de vue historique, culturel, la Rose de Kiev, les territoires qui la composent et qui plus tard formeront l'Ukraine, il paraît plus logique de les appeler la Ruthenie et leurs habitants les Ruthènes. La Ruthenie de Kiev n'était pas une nation, n'était même pas un état au sens actuel du terme. C'était un ensemble territorial multiculturel, un groupement de principautés comme Tchagov, Pariaslav ou Tcharnif qui étaient regroupés sous l'autorité de la principauté de Kiev. Et à partir du 12 e siècle, Kiev va progressivement perdre son pouvoir. La roue de Kiev va se déliter, se diviser, les principautés s'affronter. Et le Ran de marée de la conquête mongole va apporter le coup de grâce avec en 1240 la prise de Kiev par les armées mongoles. Commence alors une période qu'on peut appeler l'héritage de la Ruthénie de Kiev. Les Mongols vainqueurs de la Ruthénie forment l'état dit de la Horde d'Or. Cette Horde d'Or occupe le sud de la Russie et de l'Ukraine actuelle. Les territoires ruthènes, non occupés par les Mongols, en sont vassaux. Parmi les principautés qui formaient la Ruthénie de Kiev, la Galicie et la Volénie ont pas trop souffert de la conquête mongole. Et elles vont vite reformer un état puissant. Je dis bien un état parce qu'elles vont avoir des rois communs. Le premier, c'est Danilo, qui en 1253 est donc couronné roi de Galicie et de Voligny. Après avoir vaincu les Hongrois, Danilo va même tenter une rébellion contre les Mongols qui va échouer. Ce qui explique pourquoi en 1259, Danilo doit, sourdre mongol, raser le mur de Séville. Seulement, l'indépendance de la Galicie et de la Voligny est quand même maintenue, et donc Danilo et ses successeurs sont libres de se proclamer les héritiers de la retenue de Kiev. A partir du XIVe siècle, la puissance mongole s'affaiblit, et du coup la Lituanie et la Pologne en profitent pour étendre leur influence en Ruthenie. Lituanie et Pologne d'ailleurs s'unissent en 1385 par le traité de Crévo, qui laisse chacun des états autonomes. La Galicie et l'Avonie occidentale sont occupées par la Pologne, mais le reste de la Ruthenie passe sous contrôle lituanien. Certains rois de Lituanie vont même se proclamer rois des Lituaniens et des Ruthens. De plus en plus affaiblis, l'ordre d'or va finir par disparaître. Au XVe siècle, elle se divise en états indépendants, dont le canal de Crimée, qui regroupe la Crimée avec le sud de la Ruténie, le Don et le nord-ouest du Caucase. D'ailleurs, à cette époque, les habitants ne sont plus des Mongols, mais des Tatars. Et à partir des années 1480, les canaux de Crimée vont lancer des raids réguliers en Ruténie, destinés à capturer des esclaves. Donc, enlèvements, destructions, massacres, viols, pillages entraînent un dépeuplement des territoires les plus exposés, une atmosphère d'insécurité générale. Ce qui a pu favoriser l'apparition de ceux dont commence à parler à partir des années 1490, ceux qui ont énormément marqué la conscience nationale ukrainienne et encore plus maintenant depuis que l'Ukraine est indépendante, ceux qui sont peut-être même à l'origine de l'Ukraine en tant que nation, je veux parler des Cosaques. Le terme Cosaque vient du turc Kazakh, qu'on peut traduire par homme libre, homme errant ou homme dissident. Au départ, ces cosaques, c'étaient des bandits ou des mercenaires ou les deux, mais au XVIe siècle, ils forment des vraies communautés militaires indépendantes de tout État. Ces cosaques ont une assemblée appelée la Rada, des commandants élus appelés les Ataman et un commandant suprême élu lui aussi appelé Hetman. Les cosaques vivent dans des camps, soit au bord, soit sur des îles du Dniepr, des camps situés au-delà des rapides, au-delà des rapides qui se dit en ukrainien Zaporoye, d'où le nom de kozak Zaporoye qui est souvent donné aux cosaques d'Ukraine. Et leur principal camp à ces Cosaques Zaporog s'appelle la Sitch. Sitch située sur l'île du Dniepr, mais dont l'emplacement change régulièrement. Ces Cosaques vivent de chasse, de pêche et de pillage, parce que leur orientation, qui est clairement anti-Tatar et anti-Ottomane, les amène à mener, depuis le Dniepr, par bateau, des raids réguliers contre l'Empire Ottoman. Ce qui ne plaît pas vraiment au pouvoir polonais qui craint des représailles ottomanes, et donc, dans tout le courant du XVIe siècle, la Pologne va tenter de mater les Cosaques, de les contrôler sans succès, avec pour seul résultat d'attiser la colère, le ressentiment des Cosaques contre la Pologne. En 1569, le traité de Lublin confirme l'union avec autonomie maintenue de la Pologne et de la Lituanie. Mais c'est la Pologne qui devient l'état prédominant, et les territoires rutaines qui étaient jusque-là sous contrôle lituanien passent sous administration polonaise, et donc les nobles polonais vont alors chercher à exploiter au maximum les grandes et riches terrablés du sud de l'Ukraine et pour ça mettre la pression sur les paysans-rutaines qui vont se retrouver dans un état proche du servage. Beaucoup de paysans-rutaines préfèrent fuir, rejoindre les liran Cosaques. Et donc, tensions supplémentaires entre les Cosaques et la Pologne. À quoi s'ajoutent d'autres tensions religieuses Celles-là qui sont provoquées par la propagande religieuse très très active de l'Église catholique polonaise. Je rappelle que cette époque est en effet celle de la contreforme catholique. Mais du coup, cette propagande religieuse catholique très active, elle passe pas vraiment dans les territoires uténo-orthodoxes. Et donc, la montée de toutes ces tensions, sociales, politiques et religieuses, va aboutir à l'explosion de 1648. Lettman Zaporog, Bodan Kmeninski, lance en effet les hostilités contre les Polonais. En mai 1648, son armée affronte les Polonais et les écrase. Défaite polonaise qui déclenche une révolte générale de tous les paysans uténo ceci jusqu'au nord de l'Ukraine. De véritables massacres qui n'épargnent ni femmes ni enfants sont commis contre les nobles, les fonctionnaires, les prêtres polonais et les juifs. Juifs qui, pour leur malheur, servaient d'intermédiaire économique et financier entre les paysans rutennes et les nobles qui les exploitaient. Kmininski arrive en train de mais, contre les polonais, la guerre continue, des périodes de trêve, de et de combats vont alterner, jusqu'à ce que, en 1654, Koumeninsky se tourne contre la Moscovie et signe le traité de Paris-Aslav, qui place les cosaques et leurs territoires sous la protection des Tsars. Koumeninsky y espère de son côté une garantie d'autonomie minimum. Mais pour les Tsars, c'est au contraire l'occasion de prendre le contrôle des territoires cosaques. En 1667, par la signature du traité d'Androsouvo, la Moscovie et la Pologne se partagent l'Ukraine, la Citchosaporgue est placée sous leur tutelle commune avant, en 1686, de passer sous contrôle moscovite. En 1709, Letman Mazepa est battu avec les Suédois par Pierre le Grand à Poltava. Une défaite qui ne fait que confirmer la tutelle, la mammise de Moscou sur l'Ukraine et sur les Cosaques. D'ailleurs, c'est à cette époque qu'à Moscou, on commence à qualifier l'Ukraine de petite Russie comme pour en nier l'identité, alors que, en même temps, le terme d'Ukraine commence à se généraliser pour remplacer celui de Ruthénie. Et les relations entre les Cosaques et la Russie vont alterner entre amélioration et dégradation jusqu'au règne de Catherine II qui va décider de la suppression totale des institutions cosaques. En 1775, la Sitch Zaporog est supprimée. En 1782, c'est au tour du titre d'Etman et du statut cosaque d'être à leur tour supprimés. D'ailleurs, à ce repas du calendrier, 1782 est aussi l'année de l'introduction du servage en Ukraine. Les projets de Catherine II sont très clairs. Comme elle écrivait elle-même, il faut connaître ces provinces à ce qu'elles se russifient. Quand il n'y aura plus d'Etman en Petite Russie, il faudra faire en sorte que la période et le nom d'Etman disparaissent. En 1795 arrive le troisième partage de la Pologne, qui fait que la grande majorité de l'Ukraine actuelle passe au contrôle russe. La Galicie, elle, devient un territoire autrichien. L'époque cosaque est finie, commence celle de l'occupation russe. Jusqu'à cette époque, avait encore cours en routinie ce qu'on appelait le vieux statut lituanien, un ensemble de textes de loi qui était en vigueur depuis l'époque de la Russe de Kiev. Eh bien, ce vieux statut lituanien, le pouvoir d'Ariste l'abolit en 1842, ce qui paraît conclure l'assimilation totale de l'Ukraine à la Russie. Seulement, cette époque, le 19e siècle, c'est aussi en Europe l'époque de l'éveil des nationalités l'Ukraine ne va pas y échapper. En 1846, se constitue la confrérie Cyril et Méthode, qui souhaite une république indépendante d'Ukraine. Bon, bien sûr, dès l'année suivante, elle est dissoute. Parce que les autorités russes craignent vraiment le développement d'un sentiment national ukrainien qui pourrait amener à des états indépendants. On pourrait citer le compte Orlov, qui écrivait par exemple que... « À Kiev en petite Russie, la slavophilie se transforme en ukrainophilie. » Entre-temps, en 1834, en Galicie-Autrichienne, Josip Levitsky a publié la première grammaire de la langue dite rutène, autrement dit de l'Ukrainien. En 1848, arrive en Europe le printemps des peuples, un ensemble de revendications nationales, politiques, qui vont secouer la France, l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie. Et donc, c'est suite à ce printemps des peuples qu'est constitué ce qu'on appelle le Conseil suprême ruten des Ukrainiens d'Autriche. Bon, trois ans après, malheureusement, il est dissous. Côté russe, suite à la guerre de Crimée, L'appel du tsar Alexandre Ier à défendre la Russie amène en 1855 et 1856 à la formation en Ukraine d'unités autoproclamées cosaques, ce qui va déclencher la répression du pouvoir tsariste. Mais entre-temps, en 1855, Nicolas Ier est décédé et lui succède son fils, Alexandre II, relativement plus libéral que son père. Et Alexandre II va favoriser le développement du mouvement culturel ukrainien. Des associations, des écoles, de revues vont se créer jusqu'en 1863, année où éclate le soulèvement de la Pologne contre la Russie. Et là, le Tsar prend peur de tout ce qui pourrait amener à l'expression d'un sentiment qui pourrait devenir anti-russe, et donc les éditions, publications et impressions en langue ukrainienne sont interdites, on est prié en Ukraine de se russifier. Le mouvement culturel ukrainien va donc se déplacer en Galicie autrichienne, pendant que en Russie même, ce mouvement prend une tournure franchement politique. En 1900, à Kharkiv est créé le parti révolutionnaire ukrainien, premier parti qui réclame ouvertement l'indépendance. Bien sûr, il est vite dissous, mais d'autres partis nationalistes vont vite se créer. Les dirigeants russes peuvent que constater la persistance, le réveil même du nationalisme ukrainien. Et certains s'en inquiètent. Par exemple, le ministre de l'Intérieur Solipin, qui en 1910, écrivait que « Le devoir historique de l'État russe est de lutter contre le mouvement appelé à l'heure actuelle ukrainien qui vise la renaissance de l'ancienne Ukraine. » Et il n'avait pas tort ce parce qu'en mars 1917, la chute du Tsar amène à Kiev très vite la création d'une assemblée appelée la Rada, qui tient son nom d'ancienne assemblée cosaque. Les relations avec les bolcheviques, qui prennent le pouvoir en octobre, vont vite se dégrader. De 1918 à 1921, l'Ukraine va être ravagée par des combats entre nationalistes de droite, nationalistes de gauche, anarchistes, armées allemandes, austro-hongroises, françaises, polonaises, bolcheviques, armées blanches, bolchevique groupes de partisans divers et variés. Mélangez le tout et vous arrivez en 1921 à un pays ruiné, sous contrôle bolchevique, un pays qui connaît la famine. À la période de l'occupation russe, va succéder celle de l'occupation soviétique. Les territoires ukrainiens qui faisaient partie de l'Empire russe passent sous contrôle soviétique, pendant que suite au démantèlement d'Empire austro-hongrois, la Galicie devient, ou peut-on dire, redevient polonaise. En 1921, Lénine lance une politique de libéralisation de l'économie, ce qui permet à l'Ukraine et aux Ukrainiens du RSS de souffler. Le pouvoir soviétique va même favoriser la langue et la culture ukrainienne, ceci dans le but de favoriser l'émergence de quatre politiques locaux et fidèles. En même temps, en dehors des frontières soviétiques, le mouvement nationaliste ne disparaît pas. Au contraire, en 1928, il crée à Vienne ce qu'on appelle l'Organisation des nationalistes ukrainiens. Cette organisation a alors une idéologie plutôt proche du fascisme italien et elle va mener des actions armées en Galicie polonaise. Entre temps, à la fin des années 20, Staline lance en URSS une politique de collectivisation généralisée de l'agriculture. Une politique particulièrement brutale, mal organisée, qui va entraîner des famines. Famine qui en Ukraine a peut-être été délibérément amplifiée par les autorités soviétiques, avec confiscation parfois de toutes, je dis bien toutes, les réserves de nourriture des paysans, travail obligatoire, à interdiction aux paysans ukrainiens de quitter leur village, ce qui a amené à des millions de morts par la faim. Famine connue en Ukraine sous le nom de Holodomor et pour laquelle la qualification de génocide fait débat. Donc rien d'étonnant à ce qu'en 1941, quand les Allemands visent l'URSS, beaucoup d'Ukrainiens accueillent en libérateur. La haine de la Russie, de l'URSS de Staline était même tellement forte que certains Ukrainiens choisiront même de se battre contre l'armée soviétique sous uniforme allemand, sous uniforme de Waffen-SS. Comme pas mal d'autres Européens, dont des Français, dont des Belges, qui eux aussi pour des raisons diverses et variées, ont choisi de se battre sous uniforme nazi. Mais la dureté du régime nazi en Ukraine va vite se révéler, ce qui fait que beaucoup d'Ukrainiens vont changer d'avis l'organisation des nationalistes ukrainiens, qui au départ avait plutôt bénéficié les Allemands, va mener contre eux une lutte armée en même temps qu'elle mène aussi une lutte armée contre les soviétiques. Et après la fin de la guerre, cette organisation va continuer sa lutte armée contre les soviétiques jusqu'au tout début des années 50. Pour avoir duré si longtemps, sans financement ni soutien extérieur, sous le régime de terreur qu'était le régime de Staline, l'organisation des nationalistes ukrainiens devait quand même avoir pas mal de soutien dans la population. Il faut dire qu'en 1946 et 1947, une nouvelle famine avait frappé l'Ukraine. Famine à nous provoquer par la politique agricole soviétique. Mais bon, famine quand même relativement moins meurtrière que le Holodomor. La mort de Saline, puis l'avènement de Nikita Khrushchev, amène en Ukraine, comme dans le reste de l'URSS, une relative libéralisation politique. Et c'est même un Ukrainien, Leonid Brezhnev, qui va diriger l'URSS de 1964 à 1982. Mais pas au bon de l'Ukraine, parce qu'à partir des années 60, le pouvoir soviétique va une politique de russification de répression de la culture et de la langue ukrainienne. Ce qui, bien sûr, va pas suffire à réprimer le sentiment national ukrainien. Et dans les années 80, à la faveur de la politique d'ouverture menée par Mireille Gorbachev, le nouveau dirigeant soviétique, ce mouvement national ukrainien va à nouveau vite s'exprimer. En août 91, un coup d'état raté contre Gorbachev amène à la fin de l'URSS sa dislocation et donc à l'indépendance de l'Ukraine. L'Ukraine est indépendante. Mais cette indépendance va être contestée et elle l'est encore. Les premiers présidents de l'Ukraine, Leonid Kravchuk et Leonid Kuchma, sont des anciens dirigeants communistes. Ils gèrent comme ils peuvent la transition économique et politique. En 2004, l'élection présidentielle est marquée par des soupçons de fraude en faveur du candidat pro-russe, ce qui amène ce qu'on appelle la révolution orange, un ensemble de grèves, de manifestations qui restent pacifiques et qui vont amener au pouvoir des pro-occidentaux. Lesquels pro-occidentaux vont être vite aux élections suivantes, être remplacés par des pro-russes. Et c'est ce pouvoir pro-russe qui, en 2014, va encore affronter un courant de manifestations, de contestations, appelé la révolution de Maïdan, qui, contrairement à la révolution orange, va mal tourner parce que des violences vont éclater. Les régions russophones et russophiles de l'Est de l'Ukraine vont en effet faire sécession. La Russie va envahir puis annexer la Crimée après référendum des combats vont être marqués par des massacres de civils. Du coup, montée de tension entre l'Ukraine et la Russie, et pour régler la question des républes séparatistes, des accords sont signés à Minsk, mais ils sont mal, voire pas du tout appliqués, ce qui ne fait qu'augmenter la tension entre la Russie et l'Ukraine. Entre-temps, en Ukraine même, le discrédit des politiques traditionnelles amène à la présidentielle de 2019 l'arrivée au pouvoir d'un ancien acteur, Volodymyr Zelensky. Mais le comédien va vite se transformer en chef militaire quand en février 2022, la montée des tensions de Russie-Ukraine amène à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Il semble que le président russe Poutine, au départ, y espérait une victoire russe rapide et même un soulèvement populaire en faveur de ses troupes, ce qui ne se produit pas. L'Ukraine résiste et à partir de septembre 2022, elle arrive même à enrayer l'attaque russe et à la repousser. Côté russe, on ne veut rien lâcher, on ne veut rien céder. Voilà, au moment où je vous parle, où j'enregistre, où on est la guerre Ukraine-Russie. Guerre qui, à mon avis, a l'air partie pour durer un sacré moment. Qu'est-ce qui pourrait se passer d'un avenir plus ou moins proche Je ne sais pas. D'abord parce que je risquerais de confondre mes sous avec la réalité. Et puis, vous savez, prédire l'avenir, c'est pas mon job. L'histoire ne sert pas à prédire l'avenir. Elle sert d'abord à comprendre le présent. Ciao, Ciao.